Bonsoir jeudi 17 mai 2018 nous voilà de retour au café Tabac le de jazet de retour comme le soleil ça fait plaisir on était sur la place de la République comme tous les jeudis depuis octobre 2015 sans aucune exception par rapport à des prisonniers politiques saoudiens qui malheureusement euh, sont dans le couloir de la mort depuis plusieurs années euh, donc c'est pas, une... pas particulier les prisonniers politiques on a Salah Amouri, euh, Aet Tamimi, euh, parce que ce soir ben, malheureusement l'actualité malheureusement, va nous imposer de, de parler euh, de ce qu'on appelle les palestiniens donc émission radar numéro 50 du jeudi 17 mai 2018, intitulée « La tuerie de Gaza », lundi dernier, donc moins d'une semaine. Un bilan qui s'alordit chaque jour, parce que bon moi, quand j'ai écrit ma, mes petites notes, c'était 59 morts et 2770 blessés. Donc vous imaginez 2770 blessés avec des blessés graves par balle. Et eh bien effectivement, on, on vient de m'apprendre que le décompte des morts maintenant se situait plutôt au-delà de 60 à 61 et qui n'est pas terminé. Voilà, donc on est en direct du Café Tabal de Jazet, euh, toujours sans nouvelles de notre émission disparue, euh, l'émission Radar numéro 42 du 15 mars 2018 intitulée Légitime défiance et nous sommes avec euh, Madame Olivia Zemor, présidente de l'association Euro-Palestine qui a, qui a accepté de venir donc déjà je vais la remercier, elle a accepté de venir on s'est croisé le 15, donc mardi, euh, au lendemain du massacre, euh, nous étions à l'initiative d'Europe Palestine euh, rassemblés euh, à Paris, euh, au métro Saint-Philippe-du-Roule, ah, pour, pour, pour, pour ne pas laisser euh, ce crime contre l'humanité, je dirais, dans, dans l'oubli euh, immédiat, euh, médiatique, où d'une certaine manière on est en train de... de d'essayer de, de, de trouver quelques crimes à toutes ces personnes assassinées, euh, aurait-il fait partie du Hamas, serait-il des terroristes Et donc moi je vais passer la parole à Olivia Zemor pour qu'elle nous parle déjà de ce terrible événement et qu'elle vienne nous parler de l'association Europalestine euh, et de ses buts de ses, et de ses actions. Voilà. Euh, merci, merci de m'avoir invité. Euh, alors quand on dit 61 morts, c'est uniquement pour la journée de lundi. Euh, parce que si on prend euh, le décompte des morts depuis le 30 mars, date à laquelle les palestiniens de Gaza ont commencé à aller se rendre euh, près de, des, de la frontière, avec Israël pour dire on en a assez du blocus de ce camp de concentration qui dure depuis maintenant plus de 11 ans, euh, on veut notre liberté, on veut retourner aussi dans nos foyers, on veut retourner chez nous, Eh bien euh, il faut compter plus d'une centaine de morts, essentiellement des jeunes, mais il y a aussi euh, des enfants, il y a des femmes, il y a des journalistes, il y a des ambulanciers, et c'est effectivement un massacre, mot qui est rarement prononcée par les médias dominants qui nous ont parlé de heurts, d'affrontements, etc. et qui fait comme si c'était le Hamas qui sadiquement envoyait les jeunes se faire trouer la peau euh, ou rester amputés euh, alors que la réalité des faits c'est que les, la situation elle est intenable depuis maintenant plus de 11 ans à Gaza et depuis 70 ans, si on prend l'ensemble de la Palestine, et en ce moment ce sont les 70 ans de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, euh, c'est la Shoah, si vous voulez, des Palestiniens, pour dire les choses clairement, c'est-à-dire l'époque où en 48, ils ont été expulsés de leurs terres. Euh, par des massacres. Il y a eu 500 villages rasés, 10 000 Palestiniens tués, hommes, femmes et enfants, pour leur faire peur. Donc, 800 000 sont partis Expulsés ou se sont enfuis en espérant revenir dans les jours ou les semaines qui suivaient, quand les choses se seraient calmées, elles ne se sont jamais calmées, ils n'ont jamais eu le droit de rentrer chez eux. Et donc ce droit au retour qui est inscrit dans les résolutions de l'ONU, c'est la résolution 194 de l'ONU, il demande son application. Alors euh, voilà, je veux dire, ils sont là pour rappeler au monde d'une part, il y a normalement ce qui s'appelle le droit international, et que deuxièmement, on avait dit, après euh, la Deuxième Guerre mondiale, après les camps de concentration, on avait dit plus jamais ça. Et on est en train de refaire, et je vous dis, ça fait 11 ans euh, qu'à Gaza, 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent sans la possibilité de sortir. Nous connaissons des tas de gens qui ne sont jamais sortis de leur vie, c'est la plupart d'entre eux qui vivent sans eau potable, sans électricité, sans médicaments, sans possibilité de se faire soigner. Les enfants qui ont la mucoviscidose n'ont pas leur médicaments, le crayon, parce qu'Israël empêche de rentrer euh, ces, ces médicaments les personnes qui souffrent de dialyse ne peuvent pas être dialysées puisque sans électricité vous ne pouvez pas être dialysé, les enfants en couveuse meurent et ainsi de suite la liste elle est très très longue donc dans cette atmosphère si vous voulez quand on ne dit pas d'électricité je crois que les gens ne se rendent pas bien compte ce que ça veut dire avoir seulement 4 heures d'électricité par jour, ça ne veut pas dire simplement que tout pourrit en été, que vous n'avez pas de réfrigérateur etc, mais ça veut dire qu'effectivement vous ne pouvez pas par exemple épurer les eaux d'égout. Donc euh, bah, les épidémies euh, euh, qui se développent, vous n'avez pas, euh, là maintenant les journées sont plus longues, mais sinon vous ne pouvez pas travailler à la lumière du jour dans les écoles. Donc vous avez, les enfants travaillent avec des bougies, avec beaucoup d'endroits qui prennent feu à cause des bougies. Donc il y a eu de nombreux morts, on ne les compte pas, on n'en parle pas dans les médias. Ça passe par perteuse et profit. Est-ce que c'est la faute du Hamas Je pose la question. Qu -ce, je veux dire, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ces, ces 2 millions de personnes sont punies Pourquoi ah, elles sont dans un camp de concentration Moi je trouve que c'est... Là tu poses réellement la bonne question, euh, Olivia, si tu me permets de t'appeler par ton prénom. Pourquoi On peut se demander pourquoi effectivement cette ghettoisation, parce qu'on a l'impression d'entendre parler du ghetto de Varsovie, euh, où effectivement les enfants juifs, pareillement, avaient faim, euh, quand ils étaient malades, ils mouraient. Euh, on pouvait mourir de la rougeole, on mourrait de n'importe quelle maladie, parce qu'il y avait zéro médicament, zéro soin. Et tu as évoqué l'origine. Alors cette origine... Quand tu as évoqué 1948 et les 800 000 euh, déportés ou personnes fuyant, euh, et que tu as évoqué la résolution 194 de l'ONU, du droit au retour, donc qui stipule, c'est une résolution de l'ONU comme la 142 par rapport au territoire après 67, euh, très importante parce que euh, légalement dans le droit international, euh, l'ensemble des réfugiés et des personnes qui ont fui en 48 ont un droit au retour. Alors moi, je me suis permis euh, de prendre ma calculatrice et je me suis posé la question qu'est donc cette diaspora palestinienne Parce qu'on parle des, des, des raisons de l'origine, on va parler déjà aussi de qu'est-ce qu'est -ce, qu -ce qu cette diaspora palestinienne. C'est important parce qu'aujourd'hui, en Jordanie, il y a la plus grande diaspora, on dit qu'il y a à peu près 4 300 000 palestiniens qui vivent en Jordanie. Après c'est la Syrie avec plus de 500 000 palestiniens. Ensuite le Liban avec plus de 170 000 palestiniens. L'Egypte 60 000, l'Irak 50 000, l'Europe 70 000, les états unis 175 000, le Chili 500 000. Et c'est là où j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que parmi les pays d'Amérique du Sud, le pays avait une communauté de 500 000 palestiniens. Le Brésil 50 000 et l'ensemble des pays du Golfe Persique 350 000. Alors je prends ma petite calculette et j'arrive à peu près à 6 250 000 euh, exilés palestiniens. Donc bien sûr, parmi ces exilés, beaucoup sont installés, on parle d'après 48, donc c'est plusieurs générations. Il y en a beaucoup qui sont plus chiliens que les chiliens, plus américains que les américains. Donc une toute petite partie d'entre eux auraient peut-être l'intention, effectivement, de retourner euh, en Palestine. Mais si l'ensemble retournait, et donc si on mettait à 100%, eh bien aujourd'hui, la population sur les territoires qu'on ose appeler euh, israéliens, euh, alors que ce sont des territoires qui ne sont ni plus palestiniens, ni moins israéliens qu'aucun autre euh, territoire, mais que tout du moins les États-Unis d'Amérique veulent considérer comme israéliens, eh bien il y a une population d'environ 1,8 million, entre 1,7 million et 1,8 million dits palestiniens euh, ou israéliens arabes comme, euh, comme certains les, les, les appellent et donc si on les ajoute aux 6,250,000 eh bien ils passeraient de 20,8% de la population à 54%. Alors est-ce que c'est là le motif d'inquiétude, est-ce que c'est là qui fait que des, des des tireurs d'élite, des snipers de salle tirent sur, sur, des, sur des jeunes hommes euh, de manière ciblée ou tirent sur des journalistes parce que depuis le 30 mars 2018, donc ce, ce début d'exigence de, du retour, des, des marches du retour, il y a eu quand même deux journalistes qui ont été abattus par des snipers. Et donc je veux qu'on qu sache que mardi, au moment où on manifestait, il y a reporter sans frontières, donc RSF, qui a saisi la Cour pénale internationale, donc la CPI, le mardi 15 mai 2018. Alors, voici les termes. Perpétration de crimes de guerre commis par l'armée israélienne contre des journalistes palestiniens. Alors, la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, a été saisie sur le fondement de l'article 15 du statut de Rome. Donc, tir direct de snipers de l'armée israélienne à l'encontre d'une vingtaine de journalistes palestiniens sur le territoire de Gaza dans le contexte des manifestations de la marche du retour. Alors, voici ce que stipule le communiqué de RSF, donc de Reporters sans frontières, qui a été rédigé par son secrétaire général Christophe Deloire. Les autorités israéliennes ne pouvaient ignorer la présence parmi les civils manifestants de journalistes. Elles ont manqué à leur élémentaire devoir de précaution et de distinction en visant à balle réelle ces personnes protégées. Ces violations délibérées et répétées du droit humanitaire international sont constitutives de crimes de guerre. Voilà, donc je te repasse la parole. Est-ce qu'il y, est qu y a autre chose à dire Parce qu'on voulait parler de l'origine. Oui, je pense que puisque Israël euh, célèbre euh, en même temps que le reste des euh, gouvernements occidentaux et d'un certain nombre de régimes arabes qui sont complices les 70 ans de la création d'Israël. Il ne faut quand même pas oublier que la cause première, c'est que des puissances coloniales, euh, la France, l'Angleterre, pour ne pas les nommer, euh, ont euh, attribué aux Juifs qu'ils avaient persécuté, parce que c'est bien l'Europe qui a exterminé plusieurs millions de Juifs, a attribué aux Juifs survivants, je dirais, une terre qui ne leur appartenait pas. La terre des Palestiniens qui n'était pour rien dans le génocide des Juifs. Et on nous a fait croire qu'il y avait une terre sans, sans peuple pour un peuple sans terre. Déjà c'était faux. C'était complètement faux et les Palestiniens, on ne leur a pas demandé leur avis. On a donné 55% de cette terre euh, aux Juifs. Juifs qui se sont emprincés de considérer que 55% c'était pas assez et par les massacres dont on parlait, l'expulsion de 800 000 personnes ont pris aussitôt, dans les semaines qui ont suivi le partage de l'ONU, en novembre 47 ont euh, pris... 78% et non plus 55% de la Palestine et ces 22% restants ont été occupés en 1967, après ce qu'on a appelé la guerre des six jours. Et ils ont occupé l'ensemble de Jérusalem interdit. Non, mais toute voilà. toute la Palestine, c'est-à-dire Jérusalem a été, pas, pas seulement occupée, en 1967, Jérusalem a été annexée euh, illégalement, puisque le droit international, les résolutions 476 et 478, donnent un statut international à la ville de Jérusalem et elle n'est pas du tout considérée comme israélienne. Donc, euh, c'est. Trump quand il euh, déplace son ambassade dit le droit international je m'assois dessus Clairement. Ah, comme, en, comme en 2003 par rapport à l'invasion de l'Irak. Oui mais euh, de manière encore plus claire, il dit parce que il dit euh, euh, voilà à quoi ça sert le, le droit international, les droits de l'homme tout ça, on fait ce qu'on veut, c'est la loi du plus fort. Il faut quand même bien est comme entendre. Poutine, oui, mais il faut quand même entendre, si vous voulez, que c'est la première puissance mondiale, celle qui dit et veut diriger l'ensemble du monde, euh, celle devant laquelle nos gouvernements se couchent, qui dit le droit international, ça n'a plus aucune valeur. Il faut quand même l'entendre, oui, parce qu'à une époque où on reprend petit à petit les droits des uns et des autres, y compris dans nos pays, je veux dire pas seulement les cheminots, mais tous les secteurs... La version euh, de la hiérarchie des normes, qui est, qui est aussi... Je veux dire tout, c'est-à-dire y compris sur les études. Maintenant, il va y avoir une sélection par l'argent, euh, et, et, et, etc. Et Bientôt, vous ne pourrez être soigné dans les meilleurs hôpitaux que si vous avez l'argent, etc. Donc, et les retraites sont de moins en moins importantes. Et il y a en gros des gens qui sont considérés comme des déchets, comme des surnuméraires. Et on est dans cette logique. Donc, euh, Trump estime, avec les multinationales qui sont derrière... Euh, tout, enfin, je veux dire, tout, toutes les guerres et tout, tout, toutes les, les entreprises de destruction et de chaos, que le droit ce n'est qu'un frein, ce n'est qu'un obstacle dont on n'a qu'à se débarrasser. Et Israël, pourquoi on a accordé euh, il y a 70 ans à Israël euh, la possibilité d'exister entouré de pays arabes, alors que je veux dire c'était des Européens et euh, c'est ça qui est une question intéressante, c'est-à-dire qu'il y a eu un pacte qui n'est qui, pas du complotisme, c'est un pacte qui est connu, qui était ouvert entre, je veux dire, les, ce qu'on appelle les sionistes, Théodore Herzl, euh, Elie Weissmann, etc. et les, les grandes puissances, notamment la, la Grande-Bretagne, la France et les états unis qui est, si vous nous laissez euh, aller là-bas, on sera vos représentants là-bas, on sera votre gendarme là-bas, on, on, on servira vos intérêts. C'est-à-dire que vous, vous êtes contre le fait que ces pays-là et euh, leur indépendance, puissent euh, y compris s'unir entre eux, qu'il y ait une cohésion nationale, voire panarabique. Et Nasser avait fait très peur déjà en euh, euh, nationalisant en le, le canal de Suez. Et donc euh, le, le deal, ça a été ça. Et Israël a effectivement joué ce rôle qui intéressait, les, les grandes puissances, de semer le chaos, euh, de, de mettre la zone euh, dans la région du Proche-Orient, mais en plus en plus euh, euh, je veux dire qu'ils en profitaient pour tester et ils continuent à tester, à servir de laboratoire pour, armes, pour, pour des armes, pour des armes je veux dire euh, qu'ils testent notamment sur les Palestiniens donc on revient à la question, pourquoi enfermer 2 millions de personnes à Gaza c'est intéressant d'avoir une population captive sur laquelle on peut tester euh, des bombes de plus en plus euh, euh, sales, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de bombes propres, mais à fragmentation. Oui. Là, on a vu que les, les, les, a, les balles tirées par les snipers, tous les médecins qui sont dans les hôpitaux de Gaza, ont rapporté que c'était des balles explosives, c'est-à-dire des blagues, des balles qui créent. Euh, des blessures euh, extrêmement profondes, parce que elles, euh, quand elle ne traverse pas, elle ne traversent pas contrairement à une autre balle, elle ne traverse pas la jambe ou le bras, etc. Elles tournent et elles font euh, une ouverture. Euh, elles, elles arrachent l'os et elles font à l'intérieur des chairs et des muscles et des os une ouverture énorme qui fait que beaucoup doivent être amputés et donc si vous me permettez de revenir aux causes, je dirais que à l'heure actuelle vous avez une population, personne ne prononce le mot, vous dites euh, ce qu'on appelle ou qu'on dit les palestiniens. Il tout simplement un occupant et un occupé, ça existait dans d'autres périodes. Au XXIe siècle, le colonialisme, l'occupation de cette manière, depuis 70 ans, il n'y a que euh, Israël, euh, qui, euh, le, le, je veux dire, le fasse. Euh, on n'a pas d'autres exemples de colonisation et d'occupation. Et qui dit coloniser dit forcément exterminer. Ce qu'on a fait en Algérie, ce qui a été fait en Indochine, ce qui a été fait. Euh, Celui euh, de la tortue pour tous les Amérindiens. Euh, ce qui a été absolument. La différence, c'est que pour ce qui est des, des, des indiens, ils ont réussi à les exterminer, en gros il n'y en a plus et euh, la différence avec les palestiniens c'est que depuis 70 ans de manière totalement miraculeuse mais totalement miraculeuse, cest à dire pour moi ça reste un mystère comment cette résistance elle peut continuer à exister, c'est héroïque nous la France on a été occupé pendant 4-5 ans, on a dit tout de suite eh ben ça va on s'est couché, il y a eu Pétain, il y a eu beaucoup de français qui ont collaboré pas tous mais quand même on a accepté la situation imaginez si au lieu de 4-5 ans ça avait duré 70 ans je ne sais pas si vous voyez, donc on est dans cette situation avec des gens c'est l'URSS 70 ans c'est le, le temps qu'a duré l'Union des républiques socialistes soviétiques, 70 ans, et je pense que, effectivement, l'hyperviolence d'aujourd'hui, elle, elle est, comme euh, je l'avais décrit dans Maïotique ma planétaire, elle est le signe des souffrances d'une naissance d'un monde nouveau. Ils savent que euh, ce qu'ils appellent, eux, euh, les États-Unis et l'État d'Israël, « problème palestinien », c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus gérer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre la main, donc ce qu'il faut, c'est créer, selon la stratégie du choc et de l'effroi, créer des situations, parce que ce que l'on veut, c'est de l'opposant violent. C'est pour ça qu'on essaye d'assimiler ces gens qui ont été tuer de manière préméditée par des snipers, on veut les assimiler à des terroristes. Et c'est ça qui est très grave, c'est qu'on essaie, qu qu essaie de faire des victimes euh, des coupables. Et Ceci n'est pas nouveau, je veux dire que Mandela jusqu'à 2008, il était sur la liste des terroristes aux états unis et euh, c'est quelqu'un qui a passé 27 ans en prison, qui a, fait, euh, qui a pris des armes, qui a fait des sabotages, qui ensuite est passé à l'appel au boycott euh, et des, des citoyens, hein, je veux dire des hommes et des femme de conscience du monde entier, mais il a été considéré comme un terroriste de la même manière que Gandhi, sur lequel Julien oui. Hollande est allé fleurir sa tombe maintenant, et tout le monde a couru à l'enterrement de, de, de Mandela, euh, Martin Luther King c'était la même chose, oui. et Malcolm X, etc. Donc tous ces gens qui sont en fait des résistants... À l'apartheid, et... à un apartheid. Oui, mais les, voilà. les résistants en France ont été jugés aussi terroriste, par l'occupant comme des terroristes. Il ne hein, faut pas l'oublier. Ah, Donc pas. dès qu'on résiste à une occupation eh bien, l'appellation, elle est terroriste. Le Hamas, excusez-moi, mais le Hamas euh, a été élu démocratiquement avec oui. des observateurs européens, internationaux au moment des élections et pas seulement dans la bande de Gaza. Il est arrivé euh, majoritaire en tête des élections, y compris en Cisjordanie, euh, euh, à Jérusalem-Est et pas seulement donc, dans la bande de Gaza. Seulement, on a isolé la bande de Gaza pour faire toutes ces expérimentations et pour montrer que quand on résistait, voilà, voilà ce qui se passait. Mmh. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose... Parce qu'on dit, oh là, là c'est trop complexe, ou c'est un conflit religieux... Non, ce n'est pas, un, pas conflit un conflit religieux. religieux. D'ailleurs, il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, il n'y a pas seulement des Palestiniens qui sont musulmans. Mmh. Et les Palestiniens chrétiens sont traités de la même manière. oui, ou oui l'a sont on vu. maltraités de la même manière que les autres, enfermés pareil. Donc il euh, faut voir la lettre que vient d'écrire le père Manuel Moussalam, euh, qui est un, un, un, un curé euh, qui était le curé de Gaza et sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas une question d'islam, ce n'est pas une question de musulmans, c'est une question d'occupation et de colonisation. Et comme je vous disais, euh, coloniser c'est toujours exterminer. On a fait en Algérie les enfumages de gens, etc. Et bien aujourd'hui, quand vous parlez des, des, euh, des journalistes, les journalistes... Ne sont pas euh, circulés, il n'y a rien à voir. C'est des journalistes qui, euh, pour la plupart, sont palestiniens, donc ils ne comptent pas, ce ne sont pas des êtres humains. Quand vous colonisez, il faut forcément déshumaniser les gens. Donc les autres, les autres manifestants qui ne sont pas des journalistes n'étaient pas armés. Quand ils avaient des lance-pierres, si vous voulez, par rapport euh, aux, aux, aux drones, aux chars, je veux dire aux. Au bal euh, des Snymers, voilà, je veux dire que bon, donc euh, je crois que euh, si les gens ne comprennent pas qu'il y a un lien entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe dans le reste du monde, s'ils ne font pas le lien, s'ils ne comprennent pas qu'en ne bougeant pas, ça sera ensuite leur tour et Exactement. que c'est un laboratoire, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre ensuite. Donc aujourd'hui, les Palestiniens nous ont lancé un appel, un appel qui est simple qui est un appel au boycott d'Israël, c'est-à-dire, il demande de faire comme on a fait pour l'Afrique du Sud de l'Apartheid. C'est-à-dire, non seulement on n'achète pas ce qui se trouve dans les magasins ou sur les euh, marchés découverts, c'est-à-dire les fruits et légumes exportés par Israël, boycott, et qui viennent la plupart du temps des colis. A... Oui, mais avant de parler de Théba, ouais. je voudrais quand même dire que quand vous voyez euh, des dates Medjoul, quand des vous avocats, voyez des avocats, quand vous voyez des clémentines, etc., ouais, où il y a, a marqué Israël, eh bien, ça ne vient généralement pas d'Israël, ça vient des territoires palestiniens occupés, et il y a une législation en France qui reprend, qui intègre une directive européenne, et qui dit que les commerçants n'ont plus le droit, n'ont ouais, plus le vrai. droit, et c'est seulement depuis 24 novembre 2016 n'ont plus le droit d'afficher Origine Israël s'ils si n'ont pas la preuve que ça ne vient pas justement de Cisjordanie Jérusalem-Est et même des plateaux du Golan qui sont des territoires syriens occupés donc on n'achète pas ces produits là et on regarde pas simplement les, les promotions les prix, on regarde l'Origine qui en France obligatoirement doit être marquée inscrite en caractère aussi gros que le prix vous parliez de teva oui c'est je dirais certainement la première des choses à boycotter parce que acheter des médicaments euh, israéliens c'est à dire des médicaments qui financent absolument oui. des médicaments qui financent euh, l'armée israélienne euh, alors que ce pays empêche les Palestiniens de se soigner qu'il leur tire dessus sur les ambulances sur les hôpitaux et, et qu'il euh, laisse les femmes enceintes accoucher d'enfants de nés euh, au checkpoint, c'est le pire des gestes qu'on puisse faire. Or, c'est notre droit le plus strict, comme ce sont des médicaments génériques en plus, de dire euh, aux pharmaciens, vous me donnez ce que vous voulez comme autre générique, on a le choix en France, hein. il y en a plein, Merck, Milan, Biogarant, etc., etc. On n'est pas obligé d'acheter, et c'est quand même le, la moindre des choses, euh, des médicaments qui financent une, une, une armée criminelle, une armée d'occupation. Donc, il y a Moi, ça. je peux te dire merci, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est grâce au, à ce que tu avais organisé en, au, le 1er novembre 2014. Il y avait des petits stands, justement, où ils apposaient le, leurs stickers sur les cartes vitales. Et je me suis dit, bingo, ils ont tout compris. Et j'ai fait ça sur ma carte vitale. Et depuis que je vais en pharmacie, je donne ça au pharmacien. Comme ça, je suis sûr qu'avec le petit logo, le petit sticker qui est dessus, il, il ne doit pas me donner de médicaments issus de, de Teva. Et voilà. nous sommes déjà 250 000 en France à avoir cette vignette collée sur nos cartes vitales et il faut que ça se sache parce que quand Eva de la pub, ils ne disent jamais qu'ils sont israéliens et les gens n'ont pas le moyen de le savoir. Donc il faut faire passer le mot, des vignettes on en a plein, on peut en donner, c'est gratuit et donc il ne faut pas simplement en mettre une sur sa carte, il faut faire en sorte que la famille, les amis, les collègues, eux aussi euh, en mettent une et soient au courant et les prévenir. C'est la même chose. Ouais. Une question, euh, où on en est par rapport, moi j'ai appris que quand un, un, un français faisait un don à Tzal. À l'armée israélienne, ça pouvait être défiscalisé. Quelle est la réalité derrière ça Est-ce que, est que réellement, un Français peut faire des dons à l'armée israélienne et, et voir son don déduit fiscalement Oui, alors d'abord, moi je vais. Jamais utilisé le mot Saal. Euh, je vous le dis parce que beaucoup de journalistes le font et je trouve ça absolument scandaleux. Il n'y a aucune armée au monde qu'on appelle par un petit nom, ce qui veut dire que c'est une armée de défense. Non, c'est une armée d'attaque déjà. Et puis, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, vous n'avez pas un petit nom gentil pour appeler une armée. Donc on dit effectivement l'armée la australienne. <rire> voilà, donc... Euh, et d'autre part, oui, en France, il y a toute une série d'associations euh, qui, sont, qui collectent de l'argent pour Israël et pour l'armée israélienne. Il y en a même une qui s'appelle ABSI, c'est-à-dire Association pour le Bien-être du Soldat Israélien, ça ne s'invente pas, qui collecte de l'argent en France. Et les gens qui font des dons, leurs dons sont déductibles jusqu'à 66% de leurs impôts. C'est-à-dire que nous, contribuables, nous finançons l'armée israélienne parce que le gouvernement français euh, le veut bien. Et l'autre chose, qui si vous parlait d'armée israélienne, ce qui est absolument également indécent, scandaleux, c'est, et les gens ne le savent pas, c'est qu'il y a une convention entre la France et Israël qui fait que les français qui veulent, qui ont souvent la double nationalité française et israélienne, qui veulent aller servir dans l'armée d'occupation israélienne, y commettre des crimes comme Elor Asriya qui Est franco-israélien euh, récemment euh, l'a montré et eh bien peuvent le faire et n'auront pas de soucis quand ils reviendront revivre euh, en France après les crimes qu'ils auront commis dans cette armée. Donc, quand on voit quelqu'un qui part en Syrie. Euh, je veux dire c'est censé quand même être euh, sanctionné euh, même lourdement et on peut comprendre pourquoi mais quand c'est alors euh, en Israël là il n'y a aucun problème pour aller euh, euh, commettre des crimes dans ce pays donc je pense que euh, le, le, le gouvernement français est effectivement complice de ces crimes et il faut bien savoir que Israël ce qu'on est en train de décrire ce qu'on est en train de dénoncer ne, Israël ne pourrait pas le faire sans la complicité de nos gouvernements européens, occidentaux. Et quand je dis européens, occidentaux, ne noyons pas le poisson. Nous sommes en France, donc parlons du gouvernement français. Qui achète des drones israéliens pas seulement, je veux dire, pas seulement, qui euh, a des collaborations dans tous les domaines et qui donne des avantages à Israël. Comme qui... si c'était un pays européen. Oui, et comme si c'était un pays européen qui respectait les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un accord commercial avec Israël qui permet à Israël d'être dispensé de toute taxe à l'importation de ses produits, même si ce sont des produits qui viennent des colonies, on ne contrôle pas. Et euh, ça, c'est quelque chose d'énorme, de la même manière que le fait de Jouer, de jouer euh, dans euh, la Coupe, dans l'Union Européenne de Football ou de chanter à l'Eurovision. Ce sont, je veux dire, bon, bon à l'Afrique du Sud, justement, c'était les choses euh, qu'avaient demandé Mandela et l'ANC. C'est-à-dire, ils avaient dit simplement, ils avaient dit, il y a quatre choses qu'il faut boycotter les oranges outspan, le raisin d'Afrique du Sud, le rugby et le cricket. Je dirais qu'en France, il n'y a pas besoin de chercher. Soit, je veux dire, d'abord vous regardez les étiquettes des produits, notamment fruits et légumes quand vous faites vos courses, mais par ailleurs pour Teva dans les pharmacies, et Hewlett-Packard, HP, c'est une campagne internationale de boycott parce que, ils euh, conçoivent et fournissent à Israël des logiciels conçus spécialement pour réprimer les Palestiniens, notamment au, ch au checkpoint, euh, les pêcheurs également euh, palestiniens. Ce que, et... ce que faisait IBM pour les nazis euh, dans les années 40 Oui, bien sûr. Et ce qu'a fait Kodak pour euh, l'Afrique du Sud oui. de l'apartheid, absolument. Et donc, il euh, y a une campagne et c'est très très important que les gens soient au courant parce que s'ils ne le savent pas... Euh, si vous ne contribuez pas à le faire savoir, ben, ils vont avoir Canon, machin, etc., le choix, ils vont acheter HP. Olivia, est-ce que, est que, est que tu connais euh, le, le gisement Gazamarine Parce que moi, je, je voudrais parler des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, il y a eu Isaac Rabin, Bill Clinton et Yasser Arafat. Et bien des trois, il y en a deux qui sont assassinés. Je vous le donne en mille, Isaac Rabin. Il est assassiné à Tel Aviv le 4 novembre 1995 par un Israélien d'extrême droite euh, sioniste. Il faut bien préciser la chose. Et Yasser Arafat, il est assassiné au Polonium 210 et il meurt en France à Clamart le 11 novembre 2004. Alors pourquoi je parle de ça C'est que la, la femme d'Arafat a récupéré ses habits qu'il avait euh, quand il est tombé euh, malade comme ça d'un coup et qu'il est parti... Quand même à l'hôpital militaire français, donc je pense que les, les, les, on a des spécialistes euh, sur place qui auraient dû euh, pouvoir démontrer que Yasser Arafat avait été empoisonné au Polonium. Et donc je me suis dit, comment est-ce que ça se fait que le représentant de l'État d'Israël, Isaac Rabin, est assassiné en 95, et comment ça se fait qu'en 2004, Yasser Arafat est assassiné. Et donc, tout à coup, j'ai recherché, et je me suis dit qu'est-ce qu'a fait Arafat peu avant d'avoir été assassiné au Polonium Parce qu'on euh, le sait aujourd'hui, on a retrouvé des traces de Polonium 210 sur ses affaires. D'ailleurs, ça, ça fera peut-être l'objet d'un procès dans les années à venir. Eh bien, il s'est intéressé fortement au gisement Gaza Marine. Parce que le gisement Gaza Marine est un gisement qui est au large de la bande de Gaza, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et il représente... Il représente la possibilité de plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz par année à l'exportation. Ça veut dire que l'autorité palestinienne, qui a été instituée justement par les accords d'Oslo, aurait disposé d'un budget qui lui aurait permis un développement euh, en tant que, que pays euh, totalement autonome. Et ça, euh, visiblement... Euh, ça a inquiété grandement euh, les gens qui détiennent le pouvoir sur le monde, qui, ont, qui se sont dit il ne faut pas que les frontières bougent, il faut, il faut rester dans un statu quo. Donc qu'est-ce qu'on va faire bah, Il faut assassiner Itzhak Rabin pour faire en sorte de revenir à une politique d'apartheid dure. Et c'est vrai que depuis l'assassinat d'Itzhak Rabin, eh on a fait la promotion des deux côtés des plus violents, des, des plus radicaux. Et donc on a substitué à la cohérence et à l'intérêt général la radicalité de ceux qui vont servir les intérêts des marchands d'armes et des marchands de morts. Et quand on a assassiné Arafat, on a voulu empêcher un homme emblématique de parler du fond et de l'origine des problèmes futurs. Et donc ce gisement de gaz naturel sous-marin a été découvert, on nous le dit, en 2000. Et il est légalement sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Il est à 36 km des côtes et par 600 mètres de profondeur. Donc, d'un coup, il y a une société qui s'appelle qui Israel Electric Corporation, qui a des grandes connivences avec l'Égypte d'Al et, et la Turquie, euh, qui a décidé de s'occuper de tout ça et donc en décembre 2017 quand même on est au mois de mai 2018 donc janvier, février, mars, avril, mai il y a moins d'un semestre a été signé un, un accord entre quatre pays qu'on nous présente comme pays méditerranéens ce qui est vrai mais ce qui cache autre chose et donc ils signent un accord pour un immense gazoduc sous-marin alors c'est un accord entre Chypre la Grèce L'État d'Israël et l'Italie. Et derrière, on le dit bien, il s'agit de fournir du gaz à l'Union européenne. Donc on voit bien que cet accord qu'on nous présente comme une espèce euh, d'accord quadripartite entre des États-nations indépendants cache en réalité le renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Et donc ça va être un, un, le un très grand gazoduc de plus de 2000 km. Il va être un des plus profonds parce qu'il va être sous-marin. Et on évalue son coût à plus de 5 milliards d'euros. Donc, quand, quand ils parlent de ce gazoduc, ils disent ce gazoduc devrait acheminer le gaz récemment, récemment, 2000, on est en 2018. Le gaz récemment découvert au large des côtes chypriotes et israéliennes. Tout à coup, ce plus les côtes palestiniennes, ce sont des côtes israéliennes. Et ce gisement qui a été découvert depuis plus de 18 ans devient un gisement récent, à destination de l'Europe. C'est-à-dire ce gaz qui devrait servir à un développement local, au niveau écologique, Transporter sur 2000 km du gaz, alors qu'il y a des populations locales qui ont des besoins en énergie. Euh, ils ont de l'électricité, tu as dit, combien de temps par jour Le gaz à 4 heures pour, euh, par, par 24 heures. Et ils sont à 36 km d'un des plus grands gisements de gaz européen, euh, méditerranéen, qui va être exploité au profit de l'Union Européenne, et donc réduisant ainsi la dépendance du continent, parce que tout à coup, on ne parle plus de l'Europe, on parle du continent, à l'égard de l'énergie russe. Il s'agit de faire baisser le coût du mètre cube pour plonger la fédération de Russie dans une crise économique en volant le grand gisement de gaz qui se trouve au large de Gaza. Alors, les Israéliens, rusés comme ils sont, ont décidé de créer le programme « Léviathan ». Le Léviathan, ce fameux monstre marin qui dévore tout le monde, monstre marin et principal démon de l'enfer, et bien ce gisement de Léviathan, il est juste un petit peu plus loin de la bande de Gaza, mais il exploite exactement le même gisement de gaz, et donc ils espèrent acheminer jusqu'à l'Union Européenne 300 à 450 millions de mètres cubes de gaz naturel vers l'Union Européenne tous les ans, et il prévoit d'avoir terminé cette ignominie en 2025. Donc 2018-2025, voici 7 ans. 7, un chiffre qu'autrefois on a parlé de famine, cette 7, 7 année de famine. 7, tout ça est prévu, tout ça est planifié. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, les grands groupes de l'énergie veulent voler et accaparer les gisements de gaz méditerranéen pour affaiblir la fédération de Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin euh, d'être divisée en, en étant complice d'assassinats de population en Israël Excusez-moi, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le, la complicité, euh, c'est la France qui a doté Israël de la bombe atomique, c'est en 56. Oui, la... ben, oui c'est euh, le, le fait qu'Israël est. Euh, l'arme atomique euh, Sevaninou euh, qui, qui euh, l'a dénoncé euh, c'est un Israélien qui, et il a fait combien d'années de prison il a fait beaucoup d'années de prison et il est encore en résidence surveillée donc euh, le pillage il est total depuis le début des ressources en eau euh, des, des, des, des fleuves euh, de là maintenant de, de, de, des réserves de sous-marines de, de gaz et s'il y a un blocus à Gaza si, depuis des années, les pêcheurs sont empêchés d'aller à plus que 3 miles des côtes là où il n'y a même plus de poissons, je veux dire, parce que qu'à 3 miles, il n'y a pas encore de poissons, c'est bien parce qu'il y a des ressources intéressantes au-delà de, de cette... et qui sont toujours les eaux de Gaza, qui sont les eaux territoriales de Gaza. Donc euh, tout ça, c'est bien entendu une question d'intérêt, une question financière, et euh, quand on détruit et qu'on s'arrange pour qu'il y ait le chaos dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Yémen. Syrie, le Yémen... Euh, la Libye euh, ou, ou des pays d'Afrique, c'est parce que on a besoin euh, de pouvoir, d'une part, utiliser les armes qu'on construit, enfin, je veux dire qu'on qu produit, qu'on fabrique, parce que les armes, si vous voulez pouvoir en faire d'autres, faut bien utiliser celles que vous avez produites. C'est sans fin hein, les marchands d'armes, mais aussi cette industrie de euh, la construction qui va venir sur des ruines. Fer à béton, exactement. Voilà, Fer à béton armement. Voilà, euh, voilà, et, et toutes les autres. Sociétés de mercenaires, de sécurité, soi disant, sécurité entre guillemets, puisque c'est les gens qui nous plongent dans la plus grande insécurité, eh bien, nous avons, il faut bien comprendre que c'est un ensemble de choses et que si Trump, par exemple, fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, certainement, c'est en ce moment Israël qui dicte, l'agenda de Trump quand il, va, quand il va déplacer son ambassade. Moi je Ça. crois que ce sont les compagnies de l'énergie parce que moi je vois que ce gisement léviathan il déborde dans les eaux territoriales du Liban et c'est étrange, en Arabie saoudite il y avait le premier ministre libanais euh, qui, a, qui était un peu retenu en otage. C'est-à-dire on voit que le Liban, euh, l'Égypte, l'Égypte aussi euh, a, a des vues. Euh, Chypre, Chypre et, et la Turquie. Euh, on, on comprend que. La... Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand je dis que actuellement le changement d'ambassade, c'est l'agenda israélien, mais que de toute manière, quand vous prenez euh, les États-Unis, les multinationales, et même avant donc euh, Trump, que ce soit Clinton, que ce soit Obama, Obama que oui. ce soit Bush, etc., la politique de morcellement, de fragmentation, de destruction de, de pays pour pour créer le chaos, elle est, je veux dire, c'est vraiment le livre de Naomi Klein, la stratégie du choc, euh, voilà, et donc euh, c'est pas, je veux dire que ça sert les deux agendas en même temps, parce que si en ce moment, sur quelque chose de particulier, Jérusalem, euh, où on sait qu'on va déclencher la, la, la, la colère euh, et la révolte de, de tas de populations dans le monde qui sont attachées à Jérusalem, qui est une ville sainte euh, euh, et normalement. mais aussi internationale. On le fait parce que, effectivement, plus il y aura de chaos et mieux ça vaudra. Et euh, l'Arabie le, le, le, saoudite est totalement complice parce que pour elle c'est plus important de mater sa population et, et les, les, les rebelles au, au Yémen et de, et de, de, de, de pouvoir avoir suffisamment d'armes. Son problème ce n'est pas de soutenir la Palestine ou des côtes justes ou même, ou ou même la religion. Ils, sont, ils en ont absolument Ils sont, ils sont alliés d'intérêt par rapport à l'énergie avec euh, l'état d'Israël. C'est-à-dire que pour eux, un des ennemis c'est l'Iran qui est euh, allié par défaut euh, de l'ex-URSS, de la Fédération de Russie. Et donc, on dit, euh, les, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, dans cette politique de courte vue et de profit immédiat, on voit que l'Arabie saoudite, qui se veut ce royaume féodal et confessionnel, qui se veut gardien des lieux saints de l'islam, mais alors que si vous parlez avec des musulmans, la majorité vous diront pique-pendre de la, de la famille Saoud, Eh bien ils sont complètement en convergence d'intérêt avec euh, l'État d'Israël qui crée un apartheid euh, sur les populations palestiniennes. Et donc c est, c est, on, on découvre que cette division euh, de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, elle, elle date de très longtemps, elle est complètement manipulée par les occidentaux, qui en font pour eux le moyen d'éviter l'apparition de puissances régionales qui ne soient pas à leur botte. Et donc moi je vois vraiment que les lobbies de l'énergie, c'est-à-dire que le vrai problème, et c'est pour ça que avec plaisir, je vais saluer Ali, euh, qui est un indien euh, Lakota, parce que maintenant la population de Lakota au Dakota représente moins de 3% de la population. <rire> ce sont les autochtones qui représentent moins de 3%. Les palestiniens représentent encore plus de 20%, mais aux États-Unis d'Amérique, les populations autochtones sont réduites à la portion congrue. Eh bien, qui a apporté du, du soutien euh, à Notre-Dame-des-Landes Eh bien, ce sont les Palestiniens de Gaza et les Indiens Lakota qui ont apporté leur soutien parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'affronte Aujourd'hui, ce n'est pas le capitalisme qui affronterait le communisme. Aujourd'hui, ce sont des gens qui pensent que les territoires leur appartiennent, que la terre leur appartient, qui combattent des gens qui disent, moi j'appartiens à une terre, j'appartiens à une culture. Et donc on est complètement sorti, je dirais, du contexte même des pays non alignés, de, de cette façon, dans les années 50 et 60, de voir le monde de l'après-guerre, où on se disait, oui, il y a une bipolarité, le, le communisme d'un côté, le capitalisme de l'autre. Aujourd'hui, les peuples ont acquis, je pense, une maturité qui font qu'ils voient au-delà des frontières et qu'ils comprennent qu'il y a des convergences d'intérêts qui ne sont plus des intérêts nationaux. Ou même voire internationaux mais qui sont simplement des intérêts immédiats de grands groupes qui spéculent sur l'énergie, sur l'eau, sur la nourriture parce que n'oublions pas que sur terre s'il y a cent mille personnes tous les jours qui meurent uniquement de faim, on ne parle pas de conflit de faim, c'est parce que de manière endémique il y a plus de 1,5 milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim tous les jours et uniquement à cause de la spéculation sur les céréales et sur les produits de première nécessité, ce n'est pas par manque de nourriture. Je voudrais dire à ce propos que je vous invite à venir écouter euh, Jean Ziegler à la librairie Résistance euh, la semaine prochaine. Ah, il sera à la jeudi, librairie. Oui, jeudi euh, 24 mai à partir de 19h. La librairie Résistance à Paris se trouve à l'angle du 19, 40, 20 heures, enfin jeudi. 40 rue Guimocay. Mais enfin bon, euh, voilà, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'il vient. Et, et, et voilà, il vient de Suisse pour présenter son livre « Le capitalisme expliqué à ma petite-fille ». Ça s'appelle comme ça et où euh, ça permet à, des, à tout le monde, je dirais, quel que soit le, le niveau économique ou autre, je veux dire, de, de connaissances économiques ou autre, des personnes, de comprendre euh, les mécanismes et comment, comment euh, ça fonctionne et pourquoi il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt toutes les 10 secondes pendant qu'on est en train de, de parler et tout, le reste, et tout le reste. Donc je vous invite à venir euh, l'écouter, discuter, débattre avec lui parce que c'est un homme extraordinaire et euh, donc euh, je, je crois que maintenant ça serait bien qu'on consacre peut-être les dernières minutes à qu'est ce qu'on fait parce que moi Exactement. je suis contre me contenter de faire du mur des lamentations et je crois qu'il faut effectivement euh, que les gens arrêtent de se dire après le, le tableau que vous avez dressé de toute façon ils sont trop forts ils sont partout du ils tout. tiennent tout euh, etc et on ne pourra jamais rien faire donc je voudrais bien écouter oui. vos solutions après je vous dirai à notre niveau ce qu'on en pense Alors moi, mes, mes solutions elles sont très simples, c'est-à-dire que moi je pense que le vrai pouvoir, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, c'est un pouvoir euh, individuel et personnel de choix personnellement, bah, c'est pour ça que je ne bois jamais d'alcool, je ne mange pas de viande, euh, je ne fume pas, parce que déjà à travers ces addictions, j'ai cassé euh, des systèmes qui se sont construits parce que moi je suis pour la légalisation des drogues, mais aujourd'hui le type qui fume, par exemple, un petit pétard, et qu'il a, il a acheté son herbe ou son shit, eh bien, il finance la prostitution et les commerces des armes, parce qu'il ne faut pas oublier que si en France, on ne poursuit on pas... On s'éloigne peut-être un peu de sujet, non, non si on ne poursuit pas les trafiquants, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous achètent des armes qui les financent grâce à la vente de, la, de, de drogue. Et donc, il ne faut pas oublier que la première chose qu'ont fait les États-Unis en Afghanistan, après avoir renversé les talibans, c'est de, de permettre aux chefs de guerre de remettre en culture le pavot. Parce que sous les talibans, 80% des champs de pavot avaient disparu. Et ça, je le sais, grâce au président de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne, parce qu'avec le satellite Spot, on peut discriminer les cultures, et ils avaient fait des, des, des photographies spatiales de l'Afghanistan, la, de et on s'était aperçu que c'est vrai, dans une politique Fasciste, dans le genre, tu étais pris dans un champ à cultiver le pavot, euh, on te tuait sur place, mais ils avaient fait baisser totalement la culture du pavot, mais que par contre, et effectivement, la Navy américaine, euh, qui finançait beaucoup de ce qu'on appelle ces black programs avec l'argent de la drogue, eh bien, euh, a dit euh, aux politiques, écoutez, il faut reprendre la main sur ce pays, l'Afghanistan, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc, moi, la solution, pour moi, elle est personnelle, elle est dans ce qu'on fait dans ce... et dans ce qu'on dit. C'est pour ça que je suis contre les armes et que je jeûne depuis 15 ans contre les arsenaux thermonucléaires français, qui sont des armes terroristes extrêmement dangereuses et qui coûtent aux contribuables 5 à 6 milliards d'euros tous les ans. Et je te repasse la parole Olivia. Oui, moi je pense que forcément c'est personnel, c'est-à-dire que personne ne peut faire à notre place et c'est bien en tant que personne euh, ayant une conscience qu'on agit. Mais je pense que si les autres sont organisés, c'est quand même important qu'on le soit aussi et je crois qu'effectivement les petits ruisseaux font les grandes rivières et qu'il euh, faut absolument euh, que les gens ne se disent pas « Ah ouais, mais de toute façon, puisque quand même le sujet ce soir c'est la Palestine, donc ça dure depuis 70 ans, de euh, euh, toute façon euh, euh, c'est perdu. » Du... Ben non, je veux dire comment le Vietnam si petit, je veux dire l'a emporté sur les États-Unis. On n'aurait pas pensé non plus que Gandhi, je veux dire et euh, euh, ben, l'empire arri... voilà, britannique arriverait. Bon et sur l'Algérie, sur d'autres euh, on pourrait prendre d'autres exemples euh, l'esclavage et, et la ségrégation euh, aux états unis tout ça, je veux dire que les oui, alors effectivement euh, les, les, les... vous avez cité des Indiens d'Amérique c'était une époque où il n'y avait pas d'image, où il n'y avait pas de radio, où il n'y avait pas de télévision euh, on ne savait pas ce qui se passait ils ont donc. été vaincus, mais depuis on n'a vu encore aucune forme de colonialisme qui arrive à l'emporter donc aujourd'hui, vous l'avez bien expliqué il y a une fuite en avant euh, une fuite en avant, euh, quitte à effectivement foutre en l'air la planète euh, entière, des gens qui veulent le maximum de profit tout de suite, qui sont totalement euh, boulimiques et euh, qui euh, sont prêts effectivement, euh, à, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent pour ce que va être la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants, parce qu'ils peuvent acheter des îles en Grèce et, et, et l'Acropole et ce qu'ils veulent, je veux dire, je ne vois pas trop, c'est vraiment à très court terme comme, comme vision. Je pense que nous avons euh, euh, face à nous euh, un peuple, euh, un peuple de résistants, un peuple qui nous montre la voie et qui nous demande une seule chose, qui nous dit, euh, je ne vous demande pas ni d'arrêter de, de, de manger de la viande, ni euh, de prendre des armes et autres, je vous demande simplement de faire en sorte que euh, Israël soit en position de paria. Et la population israélienne ne veut pas être considérée comme euh, des, des parias. Ils veulent pouvoir venir euh, faire des échanges universitaires dans les universités européennes, euh, états-uniennes. Ils veulent pouvoir que euh, leurs matchs de foot, euh, leurs équipes sportives soient accueillies à bras ouverts, leurs spectacles, Le festivals, festivals voilà, festival du film israélien, etc. Euh, voilà, on est moderne, on fait la gay pride, et tout ce que vous voulez. Et donc c'est très important, vous savez que pratiquement, enfin vraiment, un très grand nombre d'Israéliens ont deux passeports, un passeport israélien et un passeport européen. Et donc, je veux dire, ça ne leur est pas du tout indifférent la manière dont ils sont perçus par le reste des citoyens. Donc je crois que le boycott, c'est quelque chose qui est en train de s'amplifier dans le monde entier. On ne s'en aperçoit pas toujours parce qu'il y a peu de gens euh, qui sont des personnalités connues et qui osent euh, s'exprimer euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, on se Et dit... ça va changer mais ça change, mais non seulement non seulement il y en a beaucoup dans d'autres pays, parce que quand vous prenez des Ken Loach, des Roger Waters, bon, Stéphane Hawkins qui vient de mourir, on a eu, on a eu Sté Stéphane Hessel en France, mais personne n'a su que Vanessa Paradis a, a je veux dire, a, a, a aidé son concert... A annulé son concert euh, en, en israël et euh, s'est rendu aux arguments des opposants israéliens qui lui disaient vanessa ne va pas euh, ne vient pas chanter chez nous parce que c'est l'apartheid parce que c'est les on lui dit merci voilà et donc ça existe et ça s'amplifie de plus en plus des gens comme pedro almodovar des gens comme voilà sont des gens pénélope cruz etc qui euh, ouvrent la bouche même si en france on n'en a pas beaucoup et qu'on entend on donne plus la parole. Euh, oui, et on surtout qu'on donne la parole. Dans les, les, les, les, les, les BHL, les Philippe oui, oui, Croft, oui, oui. les Golnadelles, etc. Il ne faut pas croire. <rire> il faut pas croire que pour autant, ce sont, voilà, il faut pas <rire> croire que pour autant, euh, il n'y a pas énormément de gens qui pensent comme nous. Et il, se, il suffit de se mettre, être un peu plus nombreux à l'exprimer et pas simplement à le penser. Voilà. Mais ce que tu viens de dire, c'est très vrai quand tu as cité. Moi, ce que j'appelle des, des pathétiques bouffons médiatiques qui sont mis en avant justement par ces médias. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 2007, quand Nicolas Sarkozy a élu, dans ses premières mesures, il a supprimé la règle des deux tiers. Alors, cette règle des deux tiers est extrêmement importante. Peu de gens la connaissent. C'est qu'auparavant, elle imposait à quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou un grand groupe financier de ne pouvoir posséder qu'une chaîne de télévision. Et une radio, mais pas posséder une télévision, une radio et, et un ou des titres euh, de presse. Aujourd'hui, avec la, enfin, depuis 2007, avec la suppression de cette règle des deux tiers, on a des gens comme Olivier Dassault, qui sont patrons du groupe Soc Presse, donc euh, patrons de médias, de grands médias euh, nationaux, patron d'Assaut euh, Industrie, qui n'est pas un, un petit marchand d'armes quand même, qui est député à l'Assemblée Nationale, euh, qui soutient le, le retour de la chasse à cour avec euh, moi, ce, celui que j'appelle le petit cron et, et sa bande de bandits qui sont actuellement à l'Elysée à Matignon. On a aujourd'hui des gens qui profitent d'un système, et c'est pour ça que j'en appelle aussi aux politiques, je dis « il faut une loi » qui interdit ces conflits d'intérêts. On doit interdire à un patron euh, de, de groupe de médias ou, ou à qui, qui un, va un, un patron d'industrie d'armement de, de pouvoir être député ou sénateur. Ça me paraît évident. Il y a un tel conflit d'intérêts. Ces gens-là, il faut, il faut bien comprendre que quand on a voté après 2015, après les, les horribles assassinats qu'on a qualifiés de terroristes à, à, à Charlie Hebdo, donc c'est cette infâme tuerie dans, dans le journal Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a eu qu'une seule, qu seule abstention. Ils ont voté au la main pour qu'on poursuive les bombardements sur l'Irak. Il faut arrêter ces bombardements de populations civiles. C'est-à-dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU. Euh, euh, ose faire croire Qu'il y a des bons bombardements Et des mauvais bombardements Et moi tous mes faux débats sur la Syrie Ou quand il y a un quartier Qui est bombardé Alors à la limite quand c'est les russes qui bombardent Pour certains ce serait bon Pour d'autres c'est mauvais Et quand tout à coup c'est Macron Ou Trump qui bombardent Tout à coup c'est bon et les autres c'est mauvais Mais moi qu'on m'explique Comment une tonne d'explosifs qui tombe du ciel ou une tonne d'explosifs dans un camion qui pète euh, sur la place du marché, et où est la différence pour les femmes et les enfants qui ne sont pas responsables de la politique de Al-Assad ou de ce qu'on veut. Donc moi je dis il faut réellement comprendre qu'aujourd'hui on doit euh, euh, condamner l'utilisation d'armes sur des populations civiles, qu'il s'agisse de bombes ou qu'il s'agisse de, de tirer des balles par des snipers, et je voulais revenir sur ces snipers parce que c'est important, moi j'ai regardé sur internet les armes qu'utilisent les snipers israéliens, c'est le HTR 2000, le HTR 2000 est, est, est, construit, est construit aux états unis par HS Precision Incorporation, donc il est de fabrication américaine. Euh, HTR, c'est pour Heavy Tactical Rifle, et donc il utilise des calibres 338 Lapua Magnum. Alors, Lapua, c'est une entreprise finlandaise, alors c'est une munition de 8,58 mm, on t'imagine presque 9, presque 1 cm de diamètre la, la balle. Euh, l'ensemble balle cartouche fait 70 mm on appelle ça une munition à double usage. Alors pourquoi Alors ça c'est assez horrible et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure les eaux broyées et euh, eh bien c'est une arme anti et anti-personnel voilà et donc des munitions qui sont utilisées et, et alors ce fusil il tire entre 800 à 1 ,5 km 5. ça veut dire que nos petits euh, manifestants, nos jeunes entre, entre 18 et il et y en a eu, même un j'ai vu qui avait 51 ans, donc il euh, n'y avait pas que des jeunes, qui ont été tirés euh, comme des lapins euh, avec des fusils euh, euh, HTR de fabrication américaine, eh ben c'est du meurtre prémédité. C'est-à-dire qu'une bombe à fragmentation, elle ne choisit pas dans, dans la foule. Là, on choisit exprès de tuer les plus jeunes, donc de tuer les forces vives d'un peuple, parce que la, la jeunesse, c'est les forces vives, hein. ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on matraque les étudiants et qu'on a un qui est entre la vie et la mort à Toulouse et que les médias n'en parlent pas, que ça n'existe pas. Aujourd'hui, les États-Nations et les transnationales se permettent de tuer ou de mutiler euh, les populations et les plus jeunes et... Au niveau du droit international, l'ONU même ne condamne pas. Donc moi, je dis l'Union européenne, a retiré en 2013 l'embargo sur la Syrie, il faut un embargo sur les armements en Syrie. Aujourd'hui, l'ONU, elle doit exiger, elle doit exiger que l'ensemble des territoires occupés par Israël soient déclarés comme des zones internationales. On doit envoyer des casques bleus et on doit demander une interdiction de survol. Voilà. Il faut. Oui, bien sûr. Bon. Je voudrais quand même dire, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, que nous avons un site qui s'appelle www. Euh, europalestine-en-un-seul-mot.com que ce site nous publions des articles que l'on ne trouve pas dans la presse dans les médias dominants euh, tous les jours, des articles depuis euh, Très bien. Six, 16 ans et que vous pouvez recevoir même euh, gratuitement cette euh, lettre d'information en vous mettant sur le site et en inscrivant votre euh, adresse email. je voudrais dire aussi qu'on organise des tas de choses que bien entendu ce ne sont pas euh, ni, la, ni, ni France 1 ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 qui vont en parler et que donc si vous voulez nous rejoindre et faire des choses avec nous, par exemple cet été on fait comme euh, l'été c'est à dire un Palestine Tour euh, on part comme un, un cirque ambulant à 60-70 personnes, y compris en famille avec les enfants etc, on traverse euh, de nombreuses villes de France Vous allez faire gaz à plage euh, à Paris euh, Gaz à plage c'est la prochaine fois qu'ils nous refont Tel Aviv sur scène on leur fera gaz à plage, là il n'y a pas que Paris, c'est ce que je veux dire. On passe dans de très nombreuses villes. Et si vous voulez faire des vacances à la fois utiles et agréables, eh bien, vous, vous regardez sur le site www.europalestine.com et on a aussi une adresse email qui est info au singulier.europalestine.com. Pour pouvoir nous écrire, de nous demander des vignettes dont on a parlé, par exemple, pour mettre sur Téva, votre carte ouais. vitale des vignettes pour Ou dire de demander non, mais qui met une, une petite affiche, pourquoi pas on peut demander aussi à son pharmacien de quartier de mettre une petite affiche sur sa vitrine en disant attention, euh... non il ne le fera pas et c'est il n'en a pas le droit, sinon il sera tapé sur les doigts euh, par l'ordre des pharmaciens. C'est à chaque client euh, qui est roi oui. de euh, est absolument de décider de ce qu'il achète ou pas et que ça soit avec ordonnance ou sans ordonnance quand vous venez parce que vous avez un peu mal à la gorge à ceci à cela donc je crois que c'est vraiment important les gens ne connaissent pas toujours leurs droits quand ils sont un petit peu malades ils sont un petit peu en culotte courte euh, comme si euh, je veux dire bon euh, euh, non je veux dire qu'on a des droits et des devoirs et donc euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus parce qu'on peut pas tout dire dans une émission même d'une heure on va mettre je... tous les liens euh, en dessous voilà. la vidéo voilà eh et ben je, voilà je vous remercie Merci. À la fois sur radar, parce qu'on a une page Youtube et on a une page Facebook. Oui, c'est parce qu'on n'a on, on pas eu le temps d'en parler, mais on nous fait croire par exemple que le boycott est illégal en France, le faux. boycott d'Israël. C'est faux, c'est faux et à chaque fois qu'on nous a fait un procès, on l'a gagné. Donc je dirais, il ne faut pas se laisser raconter n'importe quoi. Donc c'est important aussi de connaître un petit peu ses droits face à une propagande euh, omniprésente et mensongère. Et bien... Et puis euh, euh, la newsletter aussi, oui, parce que je suis abonné exactement. à la newsletter. exactement. C'est la lettre d'information. Voilà, elle nous permet d'être au courant de... Marc de, de et Olivia... Olivia, déjà merci, association donc Europalestine, on va remettre toutes les coordonnées, euh, liste de diffusion, site internet Palestine, à la fois sous la vidéo YouTube et sous la vidéo Facebook. Et moi je voulais juste dire un petit mot enfin, c'est que notre émission Radar, qui aurait dû être 51, elle va passer en 52 parce que euh, on a euh, la comédienne euh, Souria Adèle euh, par rapport à notre émission Esclavage, Disparition ou Mutation. Euh, on ne pourra pas la faire le 7 juin, on la fera le 14 juin et je vais contacter Sylvie Audi euh, du Comité contre l'esclavage moderne. Voilà. Donc c'était pour vous dire que l'émission spéciale esclavage sera le 14 juin 2018 et encore merci Olivia. Et je pense que malheureusement on aura certainement l'occasion de refaire une émission sur le thème de la Palestine parce que ça chauffe dur. Voilà, parce que c'est assez central aussi. Oui, c'est comme... oui, une question centrale, donc c'est un peu un nœud, et tant que ce nœud, on n'arrive pas à le défaire, je crois qu'on aura du mal à défaire le reste, parce que c'est vraiment un laboratoire. Merci.